Le confort et le soutien offerts par votre matelas dépendent en grande partie de la technologie utilisée. La technologie ressort est la plus utilisée. En sachez ou non, les ressorts sont solidarisés pour former la suspension. Une bonne suspension à ressort doit pouvoir s'enfoncer pour s'adapter à votre morphologie et résister à une forte pression. Sous le nom de matelas cellulaires, on regroupe les produits sans ressort, composés de multiples cellules ouvertes, ils assurent une très bonne aération. On en trouve en latex d'origine naturelle ou synthétique. Ils sont reconnus pour leur élasticité exceptionnelle et la précision de leur soutien qui assure une indépendance de couchage optimale. Il y a également les matelas composés de mousse de polyuréthane haute résilience qui reprennent rapidement leur forme initiale. Plus la mousse est de haute qualité, et dense, et plus elle est résistante et durable. De plus, ces matelas sont très bien ventilés et offrent un excellent soutien. Enfin, on trouve les matelas viscoélastiques, dits à mémoire de forme, qui assurent des conforts très progressifs et époussent parfaitement l'anatomie du dormeur. Ils privilégient l'allègement des points de pression, un soutien homogène et une indépendance de couchage. Contrairement à la mousse classique, le matériau viscoélastique absorbe les mouvements. Les technologies sont différentes mais offrent toutes de grands avantages à vous de privilégier votre confort. Pour plus de conseils, rendez-vous en magasin.